Quand on vogue dans l'Atlantique, oui. on peut croiser quoi sur l'eau Des baleines. Alors, ouais, à demi dans l'eau, à demi sur l'eau, à demi dans l'eau, ouais. Mais dans l'eau même Sur l'eau, qui flotte. Et bah des épaves. Oui. Et bien, sache que pendant 11 jours, on aurait pu croiser... Ou des naufragés qui flottent. Oui, on aurait pu croiser ça. Est Alors, l'image n'est pas très bonne, effectivement, l'image on n'a pas de meilleure qualité. C'est un homme à la dérive dans un congélateur. Il a dérivé dans un congélateur en plein milieu de l'océan Atlantique pendant 11 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait, c'est un mec qui était en pleine mer pour pêcher en Amérique du Sud. Il avait sur son bateau son congélateur pour conserver le poisson qui pêchait. Et le bateau a pris l'eau. Quand es au large, bah, nager, c'est du suicide parce ouais. que tu sais que tu vas pas pouvoir nager assez pour rejoindre la côte et tu vas mourir. Ouais, en ouais. plus, le mec ne savait pas nager, donc du coup, il a même pas essayé. Et il s'est dit, bah, qu'est-ce qui flotte Et ben, bah, il a mis son congélateur à l'eau. Il a vu que le congélateur flottait. Du coup, il est rentré dans son congélo ah, mais et il, il a, a... dedans. Il, est, il a ouvert le congélo, il est, est allait dedans. Ah, il a fait il a, comme un bateau improvisé, flotte. voilà. En espérant qu'il n'y ait pas une tempête, qu'il y ait de ça. Et il a dérivé pendant 11 jours avant d'être trouvé par un bateau du Suriname. Il a vogué pendant 450 km D'accord. Des histoires insolites de dérive. Ben en fait, il euh, y en a plein. Et du coup, on en a trouvé une qui vaut aussi le coup. Elle a duré 24 jours. C'est un dominicais qui a dérivé des Caraïbes jusqu'aux mers colombiennes. Sur les 24 jours sans boire ni manger, ça devient chaud. Lui, il a survécu grâce à une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des cubes magie qu'il a mélangés ensemble pour avoir un peu à manger. C'est tout ce qu'il avait. Mais je croyais qu'on peut... 24 jours sans boire, on peut pas. Mais du coup, il avait du ketchup, une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des cubes magie. Et il mélangeait ça. Et du coup, je pense que le ketchup faisait ah, un, oui, peu un peu l'eau. Un peu l'eau et voilà, ça doit être dégueulasse, n'essayez ouais. pas chez vous. Ou essayez chez vous, puisque a priori, t'en meurs pas. Euh, voilà. ouais. Lui, pour s'en sortir, il a dirigé un miroir vers le ciel pour éblouir un avion qu'il a remarqué et il s'est fait ouais. sauver au bout de 24 jours. Donc ce monsieur avait un miroir, du ketchup, de poudre d'ail et des cubes magie. C'est MacGyver. Il ouais. s'en est sorti, quoi. En vrai, quand même, ça fait une super pub pour les cubes magie, parce que ça veut dire que si t'as ouais. du ketchup des cubes magiques, tu peux survivre 24 jours en mer. Hein. J'en ai, ai toujours à la moi. Toujours Ah, toujours. Je, euh, sans sans cubes magiques, on peut pas vivre. Ah bon Bah, la preuve. Mais, mais moi j'en <rire> mange des fois, des cubes magiques non, non, pas dans mes plats non. Non. Non. Avec l'eau salée, il aurait mis son cube magique avec l'eau salée. Mais c'est marrant quand même, il avait des cubes magiques qui servent à faire des bouillons, ouais. et grâce à ça, il a pas pris de bouillon. Et ouais. Après Hachetendre et Tête de Bois et Star 80 la tournée, Hogwarts Productions vous présente le gala des galets. Un spectacle concert en faveur des chanteurs mis au banc, des hits parades et snobés par les médias. Retrouvez de véritables showman à l'instar du Super Daddy Day et de son arc-en-ciel 3D. Michel Forever vous fera danser jusqu'au bout de la nuit avec sa poupette. L'échauffement parfait pour enchaîner avec Damien Jean et ses mawaschigeris puissants. Jimmy Freeman fera chauffer frénétiquement l'ambiance pour la suite de la soirée plus que caliente. Marielle fera sur scène son célèbre photoshoot « Choc Chic and Hot ». Lisa Monet vous fera goûter à son délicieux yaourt aux fruits. L'apothéose du spectacle aura lieu en compagnie du langoureux Gilles d'Or et de sa poésie tantôt sucrée, tantôt acidulée. Accompagnée de la sulfureuse Joséphine de l'île Maurice, qui viendra interpréter ses succès en créole et en français tout pile poil. Le tout vous sera joyeusement présenté par l'empereur des soirées festives, le j'ai nommé Pierre-Jean Chalençon le et son Chacha, le Chacha Ne ratez pas non plus en première partie la chorale de l'équipe de Décathlon-Saint-Dié, venue spécialement vous interpréter leur lip-dub le plus connu. Viens au rayon vélo pour ton papa. Le gala des galeux. Merci Ariel! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, <rire> j'ai déjà perdu ma mère. Alors regardez. Ah. <rire> non! Mais bad News! Je sais que c'est pas pour moi! C'est l'émission qui affirme ne <rire> pas vérifier ses sources. <rire> je regarde. <rire> oui, il a, il, a... il a une crête bien. <rire> Alors regarde, monsieur Tataillé, Bad monsieur News Tataillé. qui est au oui. sol on fera une photo on n'est plus euh, on n'est plus filmé <rire> si. je croyais que quand tu faisais la pub de Ariel, euh, ça coupait moi on me voit pas ah mais ça dépend si Rémi t'a mis à l'image ou pas c'est moi qui me suis ah, juste le rendu compte que t'en avais rien à foutre de ce que je disais ouais, ouais, Je tout. croyais que j'étais plus à l'image donc du coup vous l'avez compris aujourd'hui dans bagneuse on reçoit ma mère, mère. <rire> euh, T'as de l'actu mmh. tu refais le grenier oui. Voilà. En bref, de Lionel. <rire> <rire> en bref. On va parler d'un lieu insolite, Momo. Oui. Euh, à Tournefeuille, tu connais Non, je connais pas Tournefeuille. Près de Toulouse. Oui. David, 53 ans, est SDF. Sauf que David n'est pas un SDF comme les autres. Non, car il a de l'or entre les mains. C'est un SDF vraiment pas comme les autres, puisqu'il a une maison. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Ouais. Le mec, il s'est retrouvé sans domicile. Et eh ben, il s'est pas démonté. Il s'est dit, je vais me construire mon chez-moi sur les rives de la touche. Pas la touche. Hein. Mais s'il a une maison, il peut pas être euh, SDF. David a construit sa propre maison. Et on peut dire que c'est quand même une maison de ouf malade. Voilà la maison que David s'est construite. On oh, est à la maison de Blanche-Neige. Non, pour lui, c'est une maison de Hobbit. Mais ouais. c'est vrai que ça peut ressembler à Blanche-Neige aussi. Depuis, bah, les gens s'arrêtent tout le temps mais de voir la maison de David pour la prendre en photo. Euh, oui, alors il est riche. C'est devenu un incontournable. Un c'est inc... devenu un incontournable. C'est devenu un, un... incontournable. <rire> <rire> ouais. un, un incontournable de la région et elle a même hérité du petit surnom la maison du Hobbit de la Tche. Mais elle fait avec des pierres et. Il a fait ça avec un peu tout ce qu'il trouvait de la pierre, du, de la mousse en fait qu'il a taillé. Mais derrière, il a fait des on dirait un château. Au départ, il voulait cacher sa tente donc il a récupéré des blocs de mousse. Ah. Et il a taillé dans des blocs de mousse, il, il a, a peint des blocs de mousse. Il a mis sa tente dedans, voilà. et puis autour de la tente, M il a monté des Mais mousse. du coup, au fur et à mesure, c'est devenu une cabane. Et quand tu regardes sous un autre angle, regarde, que... regarde comment ça a grandi. Je pense que et la tente devait là, être il a, là. Il a fait comme euh, nous, à Osa, ces ses avignonnais, à mesure ils rajoutaient des pièces à leur maison. Tu te rappelles pas <rire> <rire> Les avignonnais, apparaient... à Oza. <rire> oui, on les appelait les avignonnais parce qu'ils venaient d'Avignon. <rire> et... Il y a comme une logique. Et... Non, mais c'est vrai ils avaient commencé à, à, faire construire un tout petit, une pièce, en fin de compte. Puis après, ils se sont dit, bah, il faudrait une deuxième pièce. Donc, ils ont percé un trou, ils ont rajouté un morceau. Après, ils ont rouvert une porte là, ils ont rajouté un autre morceau et ainsi de suite. Selon l'argent. Six ou sept petites parties, c'était du bric à brac quoi, en fin de compte. Ah oui, je crois que euh, je suis allé euh... chez eux, effectivement, ouais, ouais, quand ah oui, j'étais petit. Quand ouais. Bon, voilà. C'était mon actu Il a même installé des peluches dans un arbre, où à son pied, on peut lire, zone de réintroduction des peluches. Il a même des fleurs en plastique derrière, regarde. Waouh Et il explique <rire> que les gens viennent les relâcher ici pour qu'elles retournent à l'état sauvage. Donc c'est un ah. lieu de reproduction de peluches. David raconte qu'en fait, à la base, il est parti de chez lui, pour un emploi saisonnier. Et quand il est rentré chez lui, il y avait des squatteurs dans sa maison. Ah, et oui. au lieu de se tourner vers la justice, il a tout coupé. Il a arrêté l'électricité et il est parti en mode flemme. Je m'en fous. Je paierai pas l'électricité de la maison, mais je ne vais pas me battre. Et il dit ne rien regretter. Mais il a de l'électricité dans cette maison Non ah, Il besoin du SDF comme ça Ah, d'accord. <rire> ok. Mais voilà, en début d'année, il a découvert un panneau de mise en demeure installé par la mairie devant ça. ça, en disant « Eh, hey, c'est la construction de maisons illégale quand même ah. !» Et on lui demandait de détruire cette maison. Ah, oh, c'est dommage. Mais, en début d'année, ça, ça a lieu. fait tellement de bruit. Et ça a outré tellement de gens qui venaient voir la maison du Hobbit. Ils ont fait à la mairie, non, vous pouvez pas, euh, c'est un SDF et tout. Et là, la mairie une a fait... C'est une Oui, et la mairie a fait, euh, ah bon, il était SDF Ah, on le savait pas. Ah, bien sûr, ça change tout. Euh, euh, bienvenue, euh, oui, euh, on va vous faire un accord, euh, vous pouvez garder votre maison. Ouais. Bon. Ça fait une œuvre d'art. La oui. mairie, je pense, je le savais très bien, mais ils ont dû avoir euh, ouais. un petit zizi en se disant « Bon, ben, on va ouais. fermer notre gueule, voilà. » Mais disons, est-ce que la mairie, ça serait pas une grande tour avec un œil, hein, qui veut détruire la maison des Hobbits T'as pas la ref Non. On va passer à cette image. Oh. Euh, on a été très surpris d'apprendre euh, en Ardèche l'apparition de ce nouvel animal, maman. <rire> c'est un, un coin-point. <rire> c'est, oui, c'est un canard qui fait point-point, effectivement. Ouais, Un canard point-point. La Exactement, c'était le point point, un jeu de mots de Pampoitou. Mon code activé Bonne année vers Pampoitou. Bonne année Pampoitou. En bref, de Kuntash. En bref On est en Allemagne, tu es déjà allé en Allemagne Oui, à Berlin. Mmh, c'était un beau voyage Il y avait mieux. <rire> <rire> ok. C'était bien, mais je pense qu'on a... Bah, mais pense bah, qu déjà, à l'hôtel, t'as regardé un porno avec ton fils dedans. Oui, c'est vrai. Avec euh, ma cousine et mon cousin. Oui c'est vrai. Ça c'était pas mal la Ça soirée. Ça c'était pas mal. C'était bon. dans l'émission crac, crac de Poulpe et j'étais pas tout nu. Il y a un soir on était dans des rues, c'était des coupes gorge. Hein Ça... on a un peu la trouille là. Beaucoup d'étrangers. Voilà. Hein. bah c'est pas une question d'étrangers, c'est une non, question. Non, il y avait beaucoup d'Allemands. Bon, on en a pas beaucoup vu hein, parce qu'il n'y avait <rire> personne dans les rues. Il y a quand même plus d'Allemands en Allemagne qu'en France. Ah ben oui. On est d'accord ouais. là-dessus. Oui. On est d'accord là-dessus. <rire> Allez j'enchaîne. Nous sommes à Susen, une petite ville à tranquille. Susen. Une ville tranquille peut-être pas. Un matin. La police reçoit un appel très inquiétant. Un homme de 54 ans qui appelle. Au ouais. oh secours Il y a une inconnue dans mon lit Là, on se dit, bon, bah, il a passé une bonne soirée. Il ouais. a ramené et une est... inconnue, voilà. Il était bourré. Bon, il n'y a pas de quoi appeler et... la police. Ouais. Oui, mais voilà, il semble vraiment paniqué, le mec. Donc, la police vient, la police arrive et se rend compte qu'il est un peu beaucoup encore alcoolisé. Et donc, il monte et voit la personne dans le lit. Il la réveille. Il... Madame Qu'est-ce est... que vous foutez là Il était chez sa voisine. Non, il était chez lui. Ah. Et la boulette, c'est que la personne qu'ils ont réveillée dans le lit, c'était sa femme. <rire> il se rappelait plus qu'il était marié. Il était tellement bourré qu'il n'a pas reconnu sa femme. Et elle, elle était autant bourrée que lui. Ah, ah d'accord. <rire> ouais, donc, ils se reconnaissent pas une fois que c'est bourrés. <rire> Alors, bon, déjà, la police ne <rire> sont pas <rire> hyper contents. Ils ont dit... On se casse. Mais Même des fois, ils leur mettent des amendes hein, quand ils les font venir pour rien. Oui, et tu sais pourquoi ils sont partis Parce que non seulement la police lui a dit « Monsieur, vous nous avez appelé, mais dans votre liste, c'est votre femme. Ouais. » Et là, le mec a fait « Ah, oh, bon, bon eh, puisque vous êtes là, vous pouvez m'aider à retrouver mes chaussettes. Oh, » Et là, la police a fait « Non, on s'en va, monsieur. Oh, » Il était vraiment pas bien, quoi. Est-ce que t'aurais pas une histoire à raconter, toi, qui quand tu vas te coucher un soir un soir, tu pas allé te coucher et papa dormait déjà et dans son rêve Ah oui, bah, oui parce que ton père était couché et moi, je, je vais tout doucement. Alors, je me couche toujours très délicatement. Bah, parce nerveux. que je sais qu'il a des gestes, des fois, incontrôlés. Donc là, je me couche d'un seul coup. Il se relève, il m'attrape à la gorge. Il croyait que c'était <rire> quelqu'un qui l'attaquait, mais j'ai cru qu'il allait m'étrangler. <rire> enfin, Toi, je me souviens, tu as dit C'est moi C'est moi je, oui, ah bah ben attends la suite. Et alors j'ai écrit c'est moi. Et au bout de quelques secondes quand même il s'est réveillé. Il devait Et pas se sentir un peu con quand même. Il s'est retourné, il s'est recouché, deux minutes après il redormait. Et voilà. Moi, une fois, j'ai foutu une calotte dans la nuit aussi. Ah En rêvant. Ça m'a réveillé, du coup, je dormais. Moi, je me souviens qu'enfant, j'ai vu qu'il revenait d'avoir promené le chien et je l'attendais derrière le portail avec un bâton. Ah oui, tu voulais lui faire peur. Et je voulais lui faire peur et j'étais vraiment enfant. J'ai sauté en faisant... Et j'ai vu papa faire... Comme ça S'arrêter et faire Fais plus jamais ça Et eh ben, je l'ai plus jamais refait. <rire> Ils m'ont fait éviter de lui faire des peurs des trucs comme ça parce que vous recevez ah un, mais vraiment, un coup de poing. Il aurait pu m'étaler par réflexe. Ouais, ouais, ouais, ah ouais. c'est par réflexe. Ouais. Hein. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître Dans la bad news 203, aux alentours de 3 minutes et 25 secondes, David dit La pina colada, c'est de l'ananas. Et de la ah noix oui. de coco, je crois. Et du rhum. Ananas, noix de coco, rhum. Et Eleanor prononce très bien. On dit bien piña colada à cause du tilde sur le N qu'il fait prononcer à nos amis espagnols. Ni. Piña, qui veut dire ananas. Et colada, c'est filtré. Piña colada, ananas filtré. Oh, magnifique Tintin, vous êtes un ananas. Dites en commentaire euh, si vous avez la ref. À 6 minutes 20 maintenant, David dit. Euh, spécialisé dans la photo de chef. Ça ouais. existe en vrai. Ah ouais Ouais. Ah, les gens qui savent faire réagir les animaux. Alors en vrai, quand on n'a pas d'âme, c'est pas compliqué de faire réagir les animaux comme on veut. Comme le dit Davy. Vous connaissez cette légende urbaine des lemmings qui se en masse euh, en se jetant tous dans le vide ensemble Ce qui inspirera par la suite le jeu vidéo d'ailleurs. Ça a été grandement popularisé par le film de 1958 de Disney, The White Wide, Wilderness. The White Wilderness. Difficile à dire, The White Wilderness. Le désert de l'Arctique, euh, chez nous. Bah en fait, c'est juste l'équipe du film qui a importé les centaines de rongeurs en Alberta, au Canada, alors qu'ils viennent pas du tout de là, et qui les a littéralement poussés à l'eau pour faire de belles images. Autre temps, autre mœurs. À 9 minutes 20 maintenant, Davy dit… Bon, je sais pas si on peut pas de mairie en Inde, mais ouais. Bah non mais je, sais, bah non, je dis pas qu'ils ont pas de mairie, mais ça doit pas être pareil Il y a des municipalités. Les penchayat, c'est à la campagne, les conseils municipaux dans les villes moyennes et les corporations municipales dans les grandes villes. Alors par contre, pour ce qui est du bâtiment, j'ai tapé hôtel ville Inde et je suis tombé sur euh, Trivago, Booking.com et TripAdvisor. Alors j'ai laissé tomber. À 15 minutes 35, toujours des vies. Les gens peuvent voir pour 40 roupies, 75 centimes pas énorme. l'Inde a défini un salaire minimum de 150 roupies par jour, soit 2 euros. Donc ouais, 75 centimes pour 2 euros, ça fait un gros tiers. En France, le SMIC quotidien est de 60 euros. C'est 30 fois plus. Donc là, ça te ferait le spectacle chez nous à 23 euros environ. Donc en fait, ça va. Après, est-ce que tu as vraiment envie de payer 23 euros pour avoir des mecs qui faire de la bagnole en rond S'il y a un mort, oui. Alors là, oui. Mais apparemment, il n'a pas. Donc, bah, hein. à 15 minutes 58 maintenant, eux, ils font 20 représentations par jour pendant 11 mois de l'année, 365 moins 31, 334 jours, x 20, 6680 représentations. Faut pas qu'il y ait la grève dans les raffineries, hein. Au revoir les badounettes. Au revoir maître Maman, oui. il faut toujours utiliser des mots de passe uniques sur les différents sites web qu'on utilise. Oui. Parce que l'authentification à deux facteurs, c'est aussi hyper important. Des mots de passe différents et une protection à deux facteurs. Il faut oui. vérifier constamment sa messagerie sur des bases de données pour uh -huh. être sûr qu'elle n'a pas été piratée. Il faut activer Dark Web Monitor via NordVPN. C'est un logiciel qui recherche régulièrement tes infos sur Internet pour voir si tu as été piraté ou si euh, des pirates ont mis tes mots de passe sur des bases de données. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Je suis incapable de répéter ce que tu viens de dire. Ne me <rire> le fais pas répéter. C'est bien parce qu'il n'y a pas besoin. Donc, assurez-vous d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme NordPass qui a été créé par Nord Security. C'est un autre logiciel qui permet de générer et stocker des mots de passe forts sans avoir à les mémoriser. Alors c'est pas NordVPN, hein, c'est un autre logiciel, c'est NordPass. Par exemple, toi, tu n'aurais qu'un mot de passe à te souvenir et ça gérerait plein de mots de passe différents. Donc NordVPN vous permet non seulement de <rire> De, de, dé <rires> Son IP. Donc NordVPN vous permet non seulement de... Délocaliser son IP. Mais alors qu'est-ce que c'est que délocaliser son IP, hein maman C'est tout simplement faire croire à ton ordinateur que tu es dans un autre pays. Par exemple, tu es en vacances aux états unis mais tu as envie de regarder Netflix, mais ton Netflix t'es abonné au Netflix français. Du coup, tu délocalises ton IP en France et tu peux regarder Netflix français aux états unis Ce non, qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une promo pour vous abonner avec le code. Dévis. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. Ah, c'est intéressant. Ah, super. Hein Merci en tout cas à Nord de nous suivre, puisqu'on a un partenariat maintenant qui va aller sur le long terme. Merci beaucoup. On passe à la news perso d'Esteban. Perso perso et... Bonjour à vous. J'ai une news qui s'est passée avant ma naissance. Mon père, un soir de beuverie, j'ai demandé à Pampoto de mettre celle-là ici, parce que peut-être que ça va rappelle mon... Oui, si, déjà, ça me rappelle mon, des trucs. Mon père, un soir de beuverie, sort du bar sur sa mobilette. Fan de Renault, il fait la même erreur que Gérard Lambert et il a eu un accident de mobilette. Nous l'appellerons donc Gérard. Sous, il se met à avoir deux jolies lumières devant lui. Sapristi, voilà le tunnel du bon Dieu, pense-t-il. Car il se réveilla dix minutes après. Bon, en fait, j'en sais rien si c'était dix minutes après ou pas, mais bon. Sur la chaussée, la mobilette explosait et l'os de la jambe ayant décidé de prendre l'air. Ah, c'était ouais. de lumière, c'était des phares. Il revint à un bar à pied en portant avec lui sa mobilette, en boitant. Avec l'os qui sortait Oui. Okay. Il est arrivé au bar et ses amis lui ont dit, « T'es courageux, Gérard, mais ah, peut-être oui. tu devrais aller à l'hôpital, hein, quand même. Hein. Ah, Ça sort, hein. » Y a un truc qui sort. Alors bon, il dit non, non, non, c'est bon. Et ses amis ont fait bon, ok. Ils étaient sûrement aussi bourrés. On pas appeler les ouais, urgences. L'alcool, ils sentaient pas la ouais. douleur. Et donc du coup, ils l'ont quand même ramené chez lui. Il a pris l'échelle de chez lui qui menait à l'étage et s'est endormi dans sa chambre avec toujours l'os de sortie. Oui, oui, oui, ouais, j'ai bien compris. Le lendemain, bizarrement, il n'arrivait pas à descendre de l'échelle de son lit. Il appela la voisine qui elle-même appela les urgences. Pauvre Gérard apprend euh, du chirurgien qu'il ne pourra l'opérer que le lendemain, oh car ouais. il avait encore trop d'alcool dans le sang pour être opéré. Eh oui. Plusieurs jours après ses mésaventures, il fut envoyé dans un centre de cure d'alcoolique. Et c'est ici qu'il rencontra ma mère. Oh. Donc, Esteban nous dit, je suis le résultat d'une soirée arrosée et d'un <rire> accident de la route, et de deux alcoolos. <rire> je suis ouais, désolé Esteban <rire> <ça, là. rire> ouais. J'espère que ça va mieux. Ouais, qu'il se sent calmé. <rire> Maman, j'ai un allez, truc allez. à te montrer, un truc qu'on a fait avec Eleanor. C'est un petit dessin animé qui raconte un moment de ma vie. Oui. Regarde. J'ai un chat qui s'appelle Ten. Je l'ai habitué depuis tout petit à prendre le et train. il est très à l'aise. Sauf un truc, c'est que quand il reste trop longtemps dans sa boîte, miaule, leur Parce qu'il a l'habitude de se mettre sur mes genoux. Mais il bouge pas. Il reste sur mes genoux. Il est adorable. Il reste sur mes genoux pendant tout le trajet. Et donc une fois, on est dans le TGV. Et Ten miaule, et se mettre sur mes genoux. Sauf qu'il y a quelqu'un à côté. Et Quand il y a quelqu'un à, quelqu à côté de moi, je demande l'autorisation à la personne de sortir mon chat de sa boîte parce que peut-être que la personne est allergique, peut-être que la personne a peur des chats. Il y avait une dame à côté de moi. Qui avait l'air un peu bab dans la manière dont elle était habillée. Elle avait l'air de gauche, mais tout son comportement et tout son visage avait l'air de droite. <rire> elle avait pas l'air hyper sympatoche, en fait. Et je lui dis, excusez-moi, mon chat voudrait sortir de sa boîte. Est-ce que je peux le mettre sur mes genoux, s'il vous plaît et Je vois qu'elle a envie, vraiment profondément envie de me dire non. Mais que son côté de gauche l'oblige à me dire oui, aucun problème. Donc je fais merci. Je sors Taine de sa boîte et je le pose sur mes genoux. Le voyage continue, tout, tout va bien jusqu'au moment où je vois mon chat lever les ah, ah, ah. Et Je me dis mais ne va pas éternuer, ce qu'on. Et en plus, il avait <rire> la tête tournée aller. vers la meuf. Et je me suis dit mais non. Et là, le le chat a fait. Ah, ah, ah et il y a eu une giclée de mort hallucinant, Je n'avais jamais vu mon chat morver comme je ça. Je me suis pris de la morve sur le bras, de la morve sur le la meuf s'est pris de la morve sur le bras et sur le et visage. Et là, nos regards se croisent. Ah, et je fais. pardon Elle me répond pas. Elle fait juste un signe de tête. Qui veut dire. Ça mais elle me regarde plus. Elle est méga velle. Et merde. je vois de la morve sur sa joue. Sauf qu'elle l'enlève Parce qu'elle fait comme si la morve ne l'avait pas atteinte Et le voyage continue. Au bout de 10 minutes. Elle elle elle dit là, il a oublié. Elle il a eu la morve sur son visage. Là, avec sa main, elle a enlevé la morve sur son visage. Tout doucement. Oh, J'ai eu tellement honte. A savoir que ces dessins animés en storytelling, on les fait avec Eleanor sur mon TikTok, Devi bis. Voilà, Devy mourier bis. Si vous voulez en voir d'autres, il y en a plein d'autres. Voilà. On passe à la bad news trouvée sur Reddit. Bad news, Reddit, Reddit, Reddit, Reddit. Nous avons décidé avec des potes d'aller à Los Angeles pour le week-end. Après quelques heures de conduite et quelques sodas, nous, nous sommes arrivés dans un super hôtel au style japonais du petit Tokyo. Aucun d'entre nous n'était en Californien, nous avions oublié qu'ils étaient aux états unis inquiets avec les tremblements de terre. Mmh. Nous sommes entrés dans notre chambre d'hôtel et avons commencé à prendre nos marques lorsque l'un de mes potes a eu une soudaine envie de sushi. Et du coup, l'envie a contaminé notre petit groupe, on s'est dit « Allez, on y va !» Et on s'est dirigé vers l'ascenseur. Et une fois dans l'ascenseur, l'un de mes potes a décidé de nous tester. Il a sauté sur place dans l'ascenseur pendant qu'il descendait et il ne s'est rien passé. On a ri et il nous a mis au défi hey, « Eh Si on sautait tous ensemble dans l'ascenseur pendant qu'il descend !» Alors, il a compté jusqu'à 3, et donc on a sauté tous en même temps, le plus haut qu'on a pu. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne savait pas, c'est que les ascenseurs ont des freins d'urgence en cas de tremblement de terre. Ah. Et quand on est retombé, l'ascenseur s'est arrêté en se disant « ah oh, c'est un tremblement de terre !» Alors au début, on a trouvé ça drôle, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne s'ouvrait plus. <rire> C'était quoi ça On a appuyé sur tous les boutons, mais rien ne se passait. On a été bloqué pendant une heure et on a dû sortir grâce à une échelle. <rire> On s'est dit, ok, tout va bien, jusqu'à ce qu'ils nous apprennent, qu'ils ont checké les caméras de sécurité pour voir ce qui s'était passé, et on a dû payer la facture pour ah bah l'équipe ouais. d'urgence qui nous a aidés. Ah oui. Alors sachez-le, la légende des ascenseurs qui s'arrêtent quand on saute, en fait c'est vrai. Ah oui, d'accord. Maman, je serai en dédicace au TGS de Montpellier, samedi 25 et dimanche 26 mars 2023, au parc des expositions de Montpellier, route de la foire de Montpellier. Voilà, c'est bien. Moi, je te verrai pas. Non, tu peux venir, Montpellier, c'est pas loin de l'Ardèche. C'est quand, quand même incroyable. à 3h de Montpellier, ouais. Une heure et demie. Mmh. Mmh. Montpellier Montpellier <rire> C'est plus loin que ça Non. Je Sylvain, Montpellier, c'est plus loin de l'Ardèche On verra, il va nous répondre. On passe à la bagnose du jour je vous rappelle qu'on a un Patreon et un Tipeee qui nous permet de rémunérer tous les gens qui font cette émission. Allez-y, c'est sympa. Même si on a NordVPN pour nous soutenir maintenant, c'est quand même pas mal d'avoir un peu d'argent en plus pour pouvoir proposer de nouvelles choses. Retrouvez aussi l'épisode 1 et 2 de Bad Live sur Apple Podcast. Vous savez, c'est le podcast tiré de Bad News avec plein de gens de... qui sont dans Bad News, qui se retrouvent dans Bad Live. Voilà. Et je rappelle aussi qu'on a une nouvelle chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Culture Z. Donc si vous êtes abonné à cette chaîne, vous pouvez aussi aller vous abonner directement à Culture Z. Voilà, vous allez bientôt découvrir des nouvelles vidéos autour du jouet, des Toys et de la euh, pop culture, bien entendu. On est parti pour la news. Connais-tu Makar Sankranti C'est une personne, c'est quoi Non, c'est une fête. Ah non. C'est une fête en Inde, où durant, ah putain, désolé pour les Indiens, l'Uttarayan Kite Festival. Oui. Ok, on fait virevolter des cerfs volants. Et c'est hyper joli. Ah oui, c'est joli, et oui. puis en plus, il y a un joli ciel. Ouais. Et alors Si tu vas en Inde pendant cette fête, ne va pas dehors, regarder les cerfs-volants. Reste enfermé dans Pourquoi une maison avec des fenêtres verrouillées. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est devenu tellement une tradition que tout le monde veut se la péter avec son cerf-volant. On veut des cerfs-volants toujours plus beaux, <rire> des ficelles... Toujours plus résistante pour avoir un cerf-volant plus gros qui va plus haut. Et du coup, comment ah, on vois, renforce les la, ficelles la, la ficelle, elle t'entortille. Oui. Les ficelles, ils les font ah. en métal. Ah, oui. Avec de la poudre de verre. Autour. Et en fait, c'est pour le hein, Sylvain. Eh, tu crois que ton cerf-volant, il mérite d'être dans le ciel Eh ben regarde mon cerf-volant. Et là, avec la corde de son cerf-volant, il passe sur la corde de l'autre cerf-volant. Et vu que sa corde, elle est en métal où il y a de la poudre de verre, elle coupe l'autre corde. Donc, ils ont tous des fils de cerf-volant hyper coupants. Et leur but, c'est de couper les cordes des concurrents. Sauf que les cervolants volants qui ont la corde coupée, ils s'envolent, mais ils tombent plus loin. Et des fois, cette corde s'enroule autour de gens. Ouais, c'est ce que je te disais, ça s'enroule et ça peut même te couper la gorge. Exactement. Mais le marais. bilan de cette année du ouais. Macar cranti c'est 336 oiseaux décédés, 723 animaux qui ont été blessés par les ficelles. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'est surtout 200 personnes qui ont été blessées. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Et ce n'est pas tout. Il y a eu 6 morts égorgés par les ficelles. Ouais, tu vois, c'est ce que je te disais, les ficelles mettent... Dont 3 enfants. Et ceux qui ont assisté à la fête et qui ont vu des gens se faire blesser décrivent des trucs atroces, ouais. des ficelles qui s'enroulent autour des coups, de certains fêtards pour les faire saigner à mort. Oui, oui, ouais, ouais, ça les étrangle. Mais... Ouais. Alors Mais pourquoi ils la, la suppriment pas cette fête Ou interdire les fice... que des ficelles en ficelle et pas des. Ça, c'est bien, ma mère. <rire> ma mère, là, elle a trouvé la bonne solution. Ficelles en ficelles. Ne faites que des ficelles en ficelle. On va <rire> se quitter là-dessus. Merci, maman. De rien. <rire> Salut, à bientôt. <rire> Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? En un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Pourtant, que la montagne est belle, hey. comment peut-on s'imaginer? Oh. Oh.